Qu'est-ce que ça comme résultat Ouais, regarde. Alors, deux secondes, je ne t'entends pas. Deux secondes, tch, tch, tch. Tu ne m'entends pas Qu'est-ce qu'elle a ici Deux secondes, c'est ce que ça... Ouais. Vas-y, tu peux parler, s'il te plaît, parce que je ne t'entends pas. Ah, ouais, écoute, je vois. Ah, c'est je... bon. Oui, ah, c'est ok. Ouais, je t'entends. D'accord. D'accord. Euh, en attendant, j'ai fait une chose. J'ai lancé la fonction émission. Mm -hmm. et tu vois, euh, dans Google ⁇ je t'ai invité pour un événement. Si tu vas dans ton mail, tu peux trouver le mail et après tu peux cliquer sur l'événement. Et après tu, tu devrais euh, pouvoir aller sur la page. Et là, il devrait avoir la vidéo YouTube en fait de nous, avec un peu de décalage évidemment. Ok, alors je suis sur mon mail, j'ai ici « Are you connect to Google? I send your invite? » Et puis par contre, euh, non, j'ai n'ai aucun mail d'invitation. En fait, ces mails d'invitation, c'est envoyé quand? Euh, ce matin. Alors, ouais, but, ouais, alors j'ai déjà répondu à l'invitation, c'est une invitation parfait. où tu marquais que la vidéo devait charger encore, non? Oui, je pense qu'il devrait y avoir un lien dedans qui te permet d'aller sur… Euh, je vais euh, là-bas à nouveau, un, deux secondes. Comment je peux… Comment je peux avoir un clavier pour… Alors ta... là, il me pose la question, je veux participer, j'ai déjà dit oui, et puis il ne faut plus rien. Oui. Et si tu vas dans tes, évén... dans tes événements, tu le trouves quelque part là événements ta ta, ta. Euh, normalement ils sont placés où euh, c'est dans les événements comment pourquoi ça je sais pas si je fait comme ça ouais des bizarreries. <rire> ouais voilà je vois invité un événement alors je clique sur cet événement que ça me donne ici ça devrait te donner un écran avec euh, une photo euh, avec un espèce de petit déjeuner sur l'herbe voilà je suis ça ça ça ça ça charge lentement D'accord, c'est le Fête de la paix Hangout Test, ça s'appelle le titre. Exact, voilà, je suis... Euh, ça ça en train de par C'est OK. Et c'est ah, pour voilà. la fête de la paix. Voilà, j'ai une vidéo de YouTube ici. D'accord. Et en fait, là, tu peux regarder notre vidéo, en fait. OK, c'est OK. Donc... En tout cas, ici, c'est mort, ça marche. Oui, ici, il de charger. Bon, du coup, ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer en live chez YouTube. C'est ça j'ai bien compris. Tout à fait, oui, exactement. En fait, maintenant, tu es déjà en live sur YouTube, là. C'est... Euh... Ah. Ok, ouais Chez moi, je ne vois rien, mais ça ne change pas grand-chose, je veux dire. Tu as déjà la transmission. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, bon, c'est peut-être c'est ma connexion qui est un peu lente, là, à ce moment. Et puis, ah oui. euh, l'image, oui, c'est bien, euh, ça va, ça va. Et puis, comment ça, ça va au niveau du son Ça va, ça va. Attends, je vais encore mettre mon. Ma... Alors, désir, je vais prendre ma guitare, je vais, je vais, je vais deux, trois accords pour voir comment ça va, oh. parce que sinon, il va falloir que je trouve un moyen de euh, d'améliorer le son. Euh, ton PC, il a une entrée, un, un autre microphone. Euh, le microphone s'est incorporé sous sulla... le. Non, mais tu as, tu pourrais mettre un microphone externe. Decir... Ouais, tac, ta. Ou... Il faut trouver oui. le bon câble, c'est tout. Oui, euh, parce que là, c'est sous Apple. Tu sais, il y a des, des entrées USB Fireware. Oui, je peux le faire, mais il faut que je branche une table de mixage ici, sous Fireware. Alors, je vais déjà essayer tel qu'il est, tu me dis, sinon euh, moi je vais toi. Toi, tu as, as un Mac Oui, j'ai un Mac. D'accord. Et puis Mac. il que pour, pour les entrées normales, qui sont celles comme ça, tu vois, quoi comme Mac il a qu'une sortie, oui, oui. qu sortie pour les headphones. Il n'a pas d'entrée comme ça. Alors les entrées, c'est tous USB ou Fireware. Ah d'accord, ça veut dire qu'il faut une carte. Cela fait que pour faire entrer là-dedans, il va falloir que je fasse un test. Euh, parce que j'ai une table de mixage qui a un en entrée FireWire, c'est-à-dire qu'il va falloir ah, que je branche ouais, Ah, tu as une table de mixage pour FireWire. Exactement. Alors c'est magnifique. Il va falloir, oh, ouais, ouais, falloir brancher la table et faire l'essai le, le... après. J'essaie ouais. déjà la guitare, tu me dis comment, comment ça se présente. Et puis après ouais. je penserai, parce que la table c'est un peu grande, il va falloir que j'ai des balles et tout. Mais ça je ferai pour demain. Oh, oh, oui, on peut faire, faire un autre test mais ouais. Écoute, attends, je vais écrire une chose. Ah. Je danse. Thank <laughs> you. Oui, ça m'a, ouais, ça va. C'est pas ça génial, va, mais. Le hum? C'est moyen. Non, je dirais, on survit avec. <rire> non, mais le problème c'est que là, ils vont. Je sais pas comment Pascal va organiser ça, mais je pense que ça va être au milieu de du village, du village et tout. Et puis il va falloir peut-être faire une meilleure amplification, j'imagine. Oui. Euh, non, et en fait, euh, non, ça va pas être, ça va être. On a une salle polyvalente. Alors, ça okay. va être à l'intérieur, dans la salle. Il y a un grand écran là. Et on a une sono, en fait. On a une bonne sono. Ok. Mais tu peux avoir une bonne sono. Mais si la source n'est pas bonne, ah, tu vas pouvoir impliquer la C'est ça. Alors, il va falloir que je fasse une chose. Euh, demain, à la même heure, on peut faire un nouveau essai. Et puis, à ce moment-là, je mets à la table de mixage. Ok. Oui. Très bien. Oui. Tout à fait. Ok, parce que là, elle est, elle est assez grande, il va falloir que je sorte où, là où elle est pour ramener ici et faire tous les branchements. Donc, je pense mmh. à faire ces branchements pour demain. Et on ouais. essaye là, je pense que ça sera bon. Ouais. C'est quelle heure maintenant chez toi Il est 16h07. Ah, ça va encore Je pensais que ça sera au, au milieu de la journée. Non, non, ici c'est bon, c'est l'après-midi. Alors, si euh, ton il est, est OK pour moi, je dois partir tout à l'heure, mais c'est bon. Ouais. Mmh. ouais, demain soir, ça va jouer. C'est okay. 9 heures, On fait plus ou de... moins à la même heure Oui, tout à fait. Ok, c'est bon alors. Alors pour moi, ça va très bien. Hein. Je suis très content. Très Parfait. Content. Moi aussi, je vais juste essayer d'améliorer le, le, le son de la source oh. et puis euh, on se voit demain. Ok oh, Oui, parce que avec Francisco, c'était pénible. Ah ouais, ça, ça peut arriver. Bon, là on est, on est au tout début de, de ces essais. Et puis ça, on euh, peut imaginer clair, ça... ouais. Non, non, mais je suis très content. Alors, euh, magnifique. Ok. Ok. Bon, alors je te dis euh, à demain. Oui, Salut si Nicolas, je te bon une bonne nuit. Bonne soirée. Hein. Allez, toi aussi. Ciao, ciao. Bonne nuit, Nicolas. Vas-y, Oli. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne soirée. <rire> ciao. Euh, en fait, je vais laisser. Ouais, c'est pas grave.